Yé yeah, yeah, Noël! Oh oh, oh Ça s'arrange pas les milliers. Mais Tu l'as ramené pour Noël? Moi ouais, j'ai le souci du détail, monsieur. Bonjour, Bonjour. Au micro. C'est bon? Ouais. À que Pas mieux. Euh, bah non, je fais la diète. Autonomie avant tout! Et quoi, tu bah, moi je mange une, une tarte tombée au Monster Oh oh oh oh oh. Vous <rire> avez envie de chanter. <métis> hey, tu sais que le Père Noël c'est un vieux gros avec de la mélène, t'as rien compris quoi ouais, <rire> Faites du <l 'huile. métis> oui Hop là, guys, et roule ma poule. Eh, salut tout le monde, c'est Père Noël Mikis. J'espère que vous avez été sage. Allez tout le monde, on va tous chanter Petit papa Noël. Ouais. Facebook Bonjour Père Noël Vous dois droit de faire un bisou Responsable! responsable! Noël! Yes. Alors on a plus de voix, c'est fini! Oh, oh, oh. ouais. C'est le grand maître de Père Noël! C'est notre papa à nous! Le le oh, Père <rire> Noël! Oh! <rire> gars, ma poule bah, j'espère que ça vous a plu allez à bientôt!